Voilà je suis Sonic le hérisson Volant. <rire> on a juste à récupérer les modes. Et on va directement au boss. Ah ouais non faut refaire ça. Ça va s'en garder tout. Trouve knuckles. Ah faut refaire ce match. Oui. Ah oui, faut. Oh putain ça c'est galère, en plus je le trouver. comment tout en haut pour me bannir. là, ça se trouve, j'ai trouvé direct machin. Mais non, mais je m'en fous. Voilà, je saute comme ça. Ah non mais tu sais, euh, ici il y a trop de murs partout, c'est chiant, regarde, il n'y a pas d'entrée, c'est casse couilles bah, C'est pas grave. Voilà, c'est bon, on a trouvé. Faut parler à Neckles avant ou pas Ouais. Non, sans branle. Ça. voilà ça. regarde, je suis dans le... <rire> Putain, je vois pas où c'est. Là, ça va être pas bon, voilà être au milieu, casser les coups. Putain, ouais. ça passe. Ouais, voilà, c'est bon. Ouais, parce qu'en fait, ici, on va attraper le We et on va tomber. Donc là, on est revenu au boss. C'est bon, tu bien rentré, là. Ah, Non, non, j'ai remis en enregistrement. Ah oui. Non, mais j'ai pas sur euh, le jeu, je parle. Qu'est-ce ah. qu'il me fait, une... <rire> Il a fait une super attaque ce coup. Non, enfin, ça on pouvait pas en fait. On a été jusque là. Ah, bah oui, si ouais. Ah, oui, c'est là. Bah oui, c'est pour ça que je disais Ça me paraissait bien ouais c'était là qu'on est un toi ça je peux les renvoyer c'est ah, bon ouais, okay, <rire> là il va faire attaque. Là. et là on peut attaquer oh, ouais c'est okay. débile ok Sonic <rire> Il veut sauver Knuckles. Qu'est-ce qu'il fait Ah ouais, je l'ai eu Déjà Ah oh, je l'ai eu euh, pour faire la super ah, attaque là, hein. ah ouais Ouais, on va. Il fait quoi C'est la queue Ah bon, oh carrément Il l'a acheté sur une colline Ah ouais, on va le foutre en bout Non, c'est. Cool. Bah il manque en fait un peu là, hein Non. Ah, attends, tu fais pas. Ah ouais, il faut toujours renvoyer pour aller directement là. Bon, tu, tu vas manuellement, mais. pas. Voilà, carrément, il peut clairement te frapper, sauf qu'il te fait pas. Ah, il est déjà énervé. Voilà, Des leur Ah, baleine. ah oh, des anneaux. C'est comme si on n'en a pas. Ah non. Là, je prends des anneaux. Je bouge. Là il va me frapper. <rire> ah il, a, il me l'a fait deux fois. Il m'a dit une fois. C'est ça qui est énervé en fait. Ah celle-là a fait beaucoup de dégâts. Ouais je <rire> Ouais il faut faire quoi là ouais. ouais si je ratais ça je pense que j'étais mort ça lui fait pas des gars alors qu'on a envoyé des missiles enfin, dans, dans sa gueule ouais c'est une approche on, on a fait, on, là on a, on a fait le truc de Mars 64 comme dans Bowser on, on attrape la queue à Bowser et on le lance dans une bombe voilà c'est pareil sinon avec tous les boutons on le boss il est facile hein. Oh putain j'ai chaud Oh celui là il était facile Euh... Ouais il faut faire quoi faut... Oh j'ai vu que le jeu était bugué Là imagine le bouton Y qui marche plus <rire> Je l'ai eu Ah ouais j'ai eu Oh putain Très peu mais j'ai eu Ah il va bouffer les missiles ce con. Hop là. Ouvre grand la bouche. <rire> il est parti, ça l'a tué. Qu est qui est parti? <rire> Non, c'est le seul truc qui meurt pas, euh qui parle français, oh, bah. réglé sa fait en super knuckles. Tu pas mal dit, oui. ouais, ça, <rire> super knuckles. Ah c'est vrai, il peut se transformer lui aussi. <rire> Oh, tu donnes des armes à Sonic, là, de Cette scène-là, ça me fait penser au film. <rire> Qui se retrouve aussi en, en, en, en désert en, en, en Super Sonic. <rire> 31%. Bon, 68. Alors, oui, 68, c'est parce que je l'ai continué un peu. Ouais. Nous, on était à la 38 je crois Ah Ah le truc là-bas c'est Sonic C'est le titan qui tire dessus Il n'arrive pas à le viser Ah là il est eu. Ah Arc. <rire> oh là, il m'a mal à la tête Ah, quelle belle musique. Ok. Oh, elle, elle a mis... Ah, l'ami... Ah, c'est Shadow là-bas. Ah, je pense savoir c'est qui, c'est Shadow. Dites-moi <rire> c'est Shadow s'il vous plaît. Oh Eggman <rire> Oh bah non c'est Eggman ton ami maintenant Oh non Eggman Oui esquive, non sans blague enfin, lui il me dit dit maintenant alors que.. Ça fait 8 épisodes quand on a fait le. qu'on a commencé le jeu. Des clés un molette. C'est Eggman. C'est Non j'ai le droit, c'est Thess. Non, je vais vite te sortir de là! Ah, c'est ton frère, je le coup D'accord, Hein? Il n'a pas parlé. Personne n'a parlé. J'ai plein de musique de Mystic Wings. Ah, on a Foucault bien. Oh, des clavouettes, c'est la spécialité, en fait. Ouais. Voilà. Ou oh l'artignan qui a l'air mal en point. Ah, c'est parce qu'il est malade Sonic, ce c'est pour ça qu'il a mal à la tête. Il fait aussi des trucs bizarres, ça. Quand il a un mal à la tête, je savais pas. Waouh! Quand il parlait à la tête. Ouais, je fais des trucs bizarres, waouh! Ah! Pareil. Et il pleut dans le volcan bon, alors ça, Ah! Ça a un boing! On en récupère plein, là. Mais Ça, c'est un cadeau, c'est sûrement un peu de thèse. Regardez. Un... Oh. Ah non, un bon plat. Ouais! Ah, on a une nouvelle capacité, compétence. Ah, bah ouais, on n'a pas eu ça. Oh. Hmm. Bah, ils m'ont pas expliqué ce que c'était. Voilà qui se mérite, je cherche des trucs autour de thèse. Là, j'ai envie de dans une autre. ça Ok, ça va. Oh, un truc pour améliorer. 36 de, de puissance Mais ta merde Non Et à 30 de défense Bah la défense c'est qu'on perd moins d'anneaux en fait. Ok Non Voilà J'arrive à revenir ouais, Il m'en manque 5 encore Allez c'est Ah Il y a des rebondissaires euh, comme euh, dans les anciens. Wow! <rire> ouais, non, mais je suis revenu là. Non, lâche. Bien. Ah, ouais, c'est. Ouais, non, j'oublie ce que je fais. Oh non! Shinobi C'est beau En plus c'est super loin, t'as vu J'ai vu que. de la mort Ah j'ai fait ma super technique Il n'est pas plus fort que moi Ah, ça bouge Ça en fait 200 il n'y a pas de vie là-dedans. Il ne dit plus rien. Pour... Wow, les bases ils sont encore plus grosses qu'avant. Hein. Il ne ouais. Ouais, dit plus rien maintenant. Non. Bon, Je pense qu'ils disent la même chose. C'est pas grave. D'ailleurs, euh, il n'en parle jamais ça, ses amis que. Ouais, t'as vu ça, il y a eu Higman et tout. Ah, oh, un niveau, vas-y, on va, on va le faire. Hein bah on le voit si on fait un niveau, je crois. On le quoi On le voit si on fait un niveau. Ouais. Ah non, mais c'est bien le truc, on, on voit jamais. Ah ouais, non. Ah euh, non c'est... Ah, alors lui il fait des attaques tout seul mais je dis N'importe quoi tant truc je Oh non. là, allez c'est parti. Est-ce qu'il y a Thèse c'est pour ça hum. hum. J'ai fait un truc bizarre mais c'est pas grave. Mais non je suis passé à travers. C'est pas grave, on a... C'est <rire> niveau, c'est pas niveau. Ah, ouais, mais, mais c'est vrai qu'il se contrôle mal Sonic là-dedans. Bon, bah ça, ça paraît que corrigé. ah euh, oh. Bah, il reste pas droit en fait, regardez. oui, ah, il part sur le côté tout seul, cette le Ah, il a dû le corriger dans la mise à jour. Hein. Ah. Ouais ma voix de mario elle est naturelle ou un truc bizarre ça m'a sauvé la vie enfin sauver la vie <rire> des fois je servi mais je suis un peu chien comme là là là là Hop, il n'y a pas de... Oh. <rire> C'est pour te faire peur, ça. Je te l'ai tué ou je ne l'ai pas fait J'ai l'impression qu'on est en rond, là. Ouais. Donc pas du tout. Ah yes! Laurent S. S! La meilleure note! Ouais, j'étais assez rapide. T'allais dire quoi? Non, pour moi, c'est. Ah, C'était bizarre. Qu'est-ce hein. que tu veux dire? Bah, bah dit que t'arrives pas trop de diriger. Ah non mais ils se contrôlent mal dans le cyberespace. Pourtant dans... là ils se contrôlent bien là-dedans. Pourquoi ils ont changé le gameplay euh, d'un coup comme ça On n'a même pas vu les avec... <rire> <rire> gars. Avec moi non. Sinon la mécanique ça on fait des rebonds mur maintenant. Comme dans Mario. Pourquoi Ok. okay. termine ce machin là. Et c'est pourquoi on a un seul truc de jeton Thèse, c'est lui. Oh une clé Une clé d'unité carrément. Bon d'accord, on a une clé. Ok Sonic. Non Sonic, t'as tête travers Mais je déteste le bug dans ce Ah oh bah je peux pas le reprendre mes amis. Ah voilà, quand même, je que je trouve ça. Voilà, on est parti à autre part. Mais t'as bien vu Sonic, il est tombé tout seul, j'ai rien fait en plus pour qu'il tombe. Ça fait que ça. Ah. <rire> on ouais, c'était comme ça, ça vient. Oh. On reste appuyé, ça sert à rien. Ouais, on était là. Il se n'est qu'on peut toujours remonter à plus. Et donc là on est revenu là. Et cette fois-ci, ça fait pas... Euh... Oui, je me jette D'un coup tu vas super, Ah yes Prends le temps faut okay, juste faire un bon, même ça, si on avait déjà tous les anneaux qui nécessaires. Ça besoin Non, il y avait des oeufs Bon, pardon enfin. okay. et boum <rire> <rire> bon. Je... Yep là. ah j'étais obligé de Ah tu Vous êtes tardé, hein Juste pour ça On sait qu'il y avait un truc intéressant, je vais en prendre une photo Au ah, revoir les mondes Ça c'est une moto photo Ah la grosse structure avec mec à l'intérieur Oh c'est bon ça c'est la couleur qu'on met dans la vidéo des mmh. comment on fait pour prendre une véritable photo parce que là tu parles de photo mais tu veux photo ah si il faut enlever l'interface et il faut prendre une photo avec une, une c'est comme si je tu mettais là dedans <rire> tu mets ton filtre après donc euh, ouais non mais je voulais tester le mode photo en vidéo parce qu'on a testé la musique c'est ce qu'on est en train de faire aussi on hein, est en train de mettre la musique euh, qu'on veut grâce à la mise à jour puis, la musique que vous entendez là en arrière plan c'est même pas un montage c'est dans le jeu Bah de... enfin, c'est dans le jeu en fait oui. Déjà, ces musiques-là, je les ai pas sur moi. Que ce soit sur l'ordinateur ou sur. Par la thèse. Oh, oh mon dieu! Par la thèse. Oui. Ah, oui c'est bon. Voilà, non, là, Sonic, il fonce. Sonic! Hein. Ah, voilà, c'est bon. Non arrête Sonic, c'est pas le moment de faire des figures, je parle à ton pote. Non mais ta mère, euh, Sonic, je t'ai dit quoi Arrête de foncer dans tous les trucs. Une clé. Avec la mollet. Mais euh, je sais pas quoi, ça va. Euh, bonjour. Il s'est déshabillé pour Tel surtout. <rire> Ouais, qu'est-ce oh. qu'il a ?« Sonic !»« Deviens Sonic.exe !» Non, je veux. Je... Oui, juste mon souffle. Bah » oui, bien sûr. T'as les mêmes trucs que Seth. Il ne s'arrête jamais. » Ah, ça dire, j'allais dire, c'est plutôt qu'on l'a pas vu, elle. « Il n'abandonne jamais. »« L'anomalie spatiale qui nous a frappés m'a laissé dans un état numérisé. »« Mais ces mêmes énergies semblent se manifester en toi sous d'étranges mutations. »« Je fiche rien à ton charabia. <rire> » Je t'ai dit que j'allais bien, mais toi, non, et ça m'inquiète. Ça va aller. Et puis, j'ai besoin de ce pouvoir pour te sauver. Il supporte la cybercorruption mieux que je l'avais anticipé. Tu dois qu'il a foutu là-dedans. Tu l'as contaminé avec ton tu machin. Tu veux toujours me sauver et... Bon, on a un problème à régler. De quoi as-tu besoin Ta tête Des Chaos Emeralds. Des attaques pour m'aider à les traquer Bien sûr Il grave, que... Ah bah il téléporte, en fait. Ah, c'est <coughs> mine une cache ça pas juste. Ce... J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Non, euh, bon. Elle dit que mmh. le qui va disparaître... Tu euh, tu lui. Lui. Bah, ta gueule, en fait, elle, elle, est contaminée. Elle doit être contaminée que sont Hein Elle est contaminée pareil comme ce qu'il a Sonic, mais Sonic lui il arrive à l'enlever en fait. Non mais plus qu'il sauve ses amis, plus qu'il euh, plus... l'a Oui mais d'accord, mais il a, à en Ouais, il Il arrive à tout le Parce qu'elle a pas de famille. Son seul ami c'est une Ah non, c'est son père, c'est vrai. <rire> Voilà, bon. Je suis sûr que il l'appelle comme ça. Viens ici, ma fille. Waouh qu'elle est marvée. Aïe. Ok. Hein C'est une musique de D C'est quoi la musique de D Bah, l'autre... Ok, la musique a changé. Ah, d'accord, pas ouais, parce que... C'est ça, c'est une musique calme. Non, pas vraiment. Franchement. Qu'est-ce que c'est que ça Oh non, je veux pas encore affronter un truc volant ça dire, ça Oh non J'ai l'impression de voir Thèse. <coughs> thèse a changé de voix ou quoi A même pas que c'est euh, cybernatique ouais, ouais, mais c'est là. Mais elle euh, la même. Ouais elle change de ton Sonic on vient de y aller Tu fasses des coups Pourquoi il tombe Il tout seul. Ah non Ok j'ai pris le dernier C'est quoi ça C'est quoi ce truc là <rire> Pum, pum, pum, pum. Ah, je peux débloquer une capacité, mais je le ferai quand même. revenu où on était tout à l'heure si ah, je crois que si oh, on moins là où j'ai besoin d'anneaux donc be Waouh! Wow. Oh, j'ai gueulé. mes ah, bisous! <rire> ah, mais je suis tombé en plus! Waouh, je suis où là? J'ai la de gueuler comme des ouf. Wouah, mouing, mouing. Oh oui, je remonte! Ah bah non, je sais pas ce que je fais en fait! Non, bah tant pis pour mes oeufs. <rire> mais c'est pas bientôt! Et en même temps on est que le 1er avril quest que Quoi On est vraiment oui. au 1er avril en <rire> plus Oui Alors ça c'était bizarre mais C'est bon et ça n'a pas rien à mettre plus Non non non <rire> Je vais pas ce que c'est que ça. La forteresse. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce machin Arrête Sonic Mais moi je vais aller l'autre côté du volcan. C'est bon, j'ai réussi. Ok, qu'est-ce que c'est que ça Ok, c'est pareil. Hé Waouh Regarde les gugus tout ça, derrière. <rire> ah, alors, ça, c'était con. Je... Bonjour Vous allez bien Allez, bouge. Ah mais qu'elle wow. est enculé Waouh C'est pas un dernier sens. Mais non Laisse-moi dire des conneries s'il te plaît. Oui Des points de vue. Oh, des points de vue. On va te faire enculer. Ne me demande pas, je suis pas libre. Boy. Allez, hey, soulève-le! Soulève! soulève. Cassez-vous. Voilà, je l'ai soulevé. Mais il n'y a pas de tel, c'est chelou. On le là, on va voir ce qu'il y a. Bah rien du tout. Ah si on a vu le gros monstre, euh, il s'appelle euh, Forteresse. Il nous balance des bombes. <rire> La musique elle change toute seule. Et là bah je suis de l'autre côté du volcan. Waouh c'est quoi ça Ah oh, mais du coup on peut faire ça Ah il y a eu du temps <rire> Ah j'ai fait n'importe quoi Non c'est pas ça Ning. Oui. Oui. Ok, oh, bah, tu... <rire> Moi, je montais là-dessus. <rire> je suis le roi du monde. ne pouvais plus m'atteindre maintenant. <rire> Je suis un structure de pierre, je sais pas quoi. Ouais, je, je suis bourré, et je marche pas droit. Quoi qui m'attaque Ah c'est un oiseau qui m'attaque. Coucou ah ouais. Oh on monte dessus Eh <rire> <rire> hey, reviens là l'oiseau Enfin, je sais pas quoi... Ah Il a failli me désinguer. Il, failli... Il a failli me griller Tenez nous on là-dessus C'est trop bien oh. Il s'est éclaté Il s'est éclaté la gueule Non, on peut traverser avec ça Non, ça, c'est bizarre j'ai arrêté de faire ça, hein. <rire> un manège quoi là-dedans? Ah, c'est trop bien cette zone là! Netflow is <rire> Papa, j'ai envie de venir ici en vacances, c'est trop bien! <rire> Rappelle-moi pourquoi ils ont voulu venir ici? Je déteste quand il fait ça. Ah oui, c'est la nouvelle capacité, c'est ce truc. Papa, on regarde la nouvelle capacité. On envoie 10 boules dans la gueule de l'ennemi. Non, non, pas une vidéo, je m'en fous. <rire> je l'ai là la vidéo, je vais pas voir là. <rire> Bref et là on a quoi Putain il nous reste deux capacités après écoute. Maintien blé pendant un combo un cercle ennemi avec euh, voler de coups. Ok. Ouais, mais faut en avoir 40, on a que 7. C'est quoi cool, là comme il dit. First buff. Donc moi, j'étais donc là. Ouais, ça, ça va en Encore lui J'ai en train de le mitrailler là Mais vas-y Sonic, monte dessus Pour l'éclater Ouh <rire> Bah oui Je sais pas ce qui se passait <rire> Il est où Ah il est là-bas eh, Je suis là Mais j'ai même pas bougé Sonic t'as vu Il a dit le Elle Allez pas le copyright cette musique hein. oh. ce Sont belles les musiques de Sonic Allez, connard. Monte. Bon. On va pas chercher à monter sur tous les oiseaux non plus. Oh, y'en a encore un on a partout. Waouh Arrêtez de me désinquer là. Stop. Mais donnez-moi des trucs de thèse là, s'il vous plaît. Là, je t'ai littéralement dessus. que je te hais, hein. Tu sais ça Mais je retombe dessus, en plus Bon, ok, celui-là, je l'ai pas fait. C'est comme ça, lui. Ah, on est revenu là! Ma gueule! Qu'est-ce qu'il fait, non, On n'a pas fait ça, je crois. Je veux quand on a récupéré et des trucs, mais je sais même pas où ils sont les niveaux. Mmh. Oh, C'est comme ça que j'ai envie de vous faire normalement. Mmh. Mmh. Mmh. Donnez-moi des clés avec des ennemis, s'il vous plaît. Ah il m'en faut quarante là c'est oui. ah. bon bah tant pis Ah bah là là lui porteresse <rire> Ouais Boum Papa Boum <rire> Moi je suis sur une montagne. Comment on l'affront ce machin Ouais. Je pensais c'était lui au début mais non c'est pas lui. Ah oh, des méchants C'est que des méchants, ok Oh rien, c'est que des petits méchants. qui me casser le coup. Oh, foutre, ah, ça me lète... Non, toi. Je l'esquive. Non, non, Attends, ça fait mal, hein. Sinon, il m'attaque encore, alors qu'il est plus là. Ouais, j'étais dans le vide. Ah là, c'est pas de l'eau, hein. Non, c'est du bruit à la France. Ah, on est où là Bah, dans les airs. hein. On est plus haut que les autres îles. Ouais, ouais, si tu t'appelles pas Sonic, euh, les autres rives tu meurs pas forcément. Ouais, tu sais, j'aime ménager quoi. Je tourne en arrière juste pour ça. Enfin, euh, j'amasse mes oeufs pour m'améliorer. En vitesse, je parle. Hein. Mais alors, vu en vu qu'en vitesse je suis toujours comme ça. Oh mon copain, il est là! <rire> Je pense que tu étais mort déjà. Wow ouais. Déjà après un guillet, je suis là. Hein. Il n'y a pas voulu esquiver skiffer, Fonik. Mais... Je veux remonter dessus, mais il faut être en hauteur en fait, pour remonter dessus. Ouais, bon, à chaque fois, il, il me touchait à peine. Bah il me frôle quoi <rire> oh, Ah tête là, c'est si monte là Est-ce que t'as pas un viens Mais je peux pas y aller Attends. Oh t'as fou. Il n'y a pas envie que je monte dessus. Sonic, tout lui, il se balade les ses amis. Oh, mais pas de fait, font... T'as est hein? le la méchante fifine! C'est quand je trouve chaque fois, ils font plus. Wow. Regardez, le la... Sonny qui tombe dans le vide. <rire> <rire> Première mort dans le vide. Ouais, mais je sais pas où sont les portails. C'est la bonne application pour ça, comme ça Sur la carte, on, on, a, on a rien de la carte en fait. Ça C'est celui qu'on a déjà fait, là, le 3-1. Ah on a un truc de musique là j'avais pas vu. Moi j'ai jamais euh... ouvert la carte c'est ça. <rire> c'est chiant que la carte euh, faut l'ouvrir petit à petit c'est nul. Bon tant pis je vais chercher une musique. Hein. Voilà. Une thèse euh, non plus mais pas une là, on va chercher la musique là-bas. Skyrode zone de, c'est quoi Sky Road Ok, <rire> je suis ah, un peu. Ah oui, oui. Coucou Ah merde, vous pouvez le bouger Je veux juste monter là Mais ça sert à rien On peut aller où <rire> voilà. On sera obligé de débloquer une part, Un bout de la carte petit oiseau pas très rapide à porterais mais lui il sera toujours là en fait bon, il bien bien je vais venir là c'est son mieux favori il m'a fait foncer dans la lave mais je suis vraiment bon, bien bien bien je... Ouais, bon, jamais... T'as bien été de bien côté Si, j'ai été Mais bien bien garde là là si tu veux. Ah oh ouais mais là faut se dépêcher. Non. Mais qu'est-ce que je fais moi ouais, ouais Non mais ta mère. Qu'est-ce que fait ta mère pour une soirée ah, j'ai trouvé. Non, j'ai pas trouvé. Mais j'étais bien parti. Oh, on va rester un 3h ici. Ouais, bah d'accord, j'ai tout tué. Non, non, Sonic. Bah bon, je... Ouais, je sais pas ce que je fais. T'as hein. l'air. Très... Oh mais putain Ah c'est bien